Papa do he want you. Yeah. Papa do he want you. Papa Accepter les visiteurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas tout, et même l'église s'il vous plaît, pour nous adorer avec moi, parce que c'est une obligation, Vous venez là, c'est adorer, vous venez adorer, même le pas vous là, on vient là, on vient là, on vient là, pas vient vous on là, parce que l'adoration a goût bon Dieu, l'adoration a goût bon Dieu, et ça fait, y'a ensemble des pas qu'on a adoré, son quand il compte gens de monde ça pas jambe Dieu. C'est dans l'adoration venir gros bon Dieu. Adoration prend le transportement du mettons dans la présence de Dieu. La pau gros bon Dieu, la pau vision mon Dieu, la pau santé mon Dieu. Amen l'église mon Dieu. Alléluia nous papa, nous les mordiers, papa, nous les mordiers, papa, nous les de papa, nous I'm yeah. you No, no. Vision nous bossia, vision nous bossia, selon ce que, alléluia, une grosse autorité dans le pays, qui est sous quelle bras de rebondir, pour le vin là. Vision nous bossia, selon ce que on diète, alléluia, un Dieu fatigué avec drogue, avec baccala, pour le vin là, pour le vin là. Moins poche. Plus non. Vous avez là, c'est lorsque vous êtes grand dans le pays. A. Soit dans le privé, soit dans l'État. Qui s'est que vous besoin l'autre bagaille. Vous avez là, vous avez là. Qui te boussou, qui te valise où? Viens à l'esprit, viens avec le nous, viens avec corps, Gagnez. C'est lorsqu'on passe pas dit, qui venait d'être fait des magogies, on est allé arriver. L'amour qui est arrivé. L'amour de Dieu dit est arrivé. Pour le cabinet, pour nous balancer. Oh mon Dieu, des gens qui font ville dans l'église. Moi, j'aime qu'on a on signal, mon Dieu. Voie pour un rayon. On un signal, non? Voie pour un rayon. Je veux vais pas de la touche de Dieu. Alléluia. Sous recevoir signal, vous pouvez recevoir rayon. Rayon est plus fort que signal. Aujourd'hui, recevoir rayon, ça prend temps pour mon Dieu toucher. Il touche à son autre soif, son niveau de soif. touché à son autre recherche. Toucher à son autre dimension. L'Église a que mon Dieu est Dans l'autre dimension, pour le moment de la présence de Dieu, ces hommes-là sont dans le moment de la présence de Dieu. secteur privé, secteur intellectuel et secteur universitaire nous qu'on dit l'évangile c'est l'opium comme dit Karl Marx et l'opium du peuple. Mais maintenant Boshia, nous nous l'évangile là-bas, l'opium. L'évangile c'est la révélation de Dieu. De pour venir, de pour venir. On va prendre l'autre bagaille. On va prendre l'autre bagaille. Amen, amen. On va prendre l'autre vision. On va prendre bagaille. Comment est-ce qu'il passé? est Et c'est pas qu'il Oui, passer. Oui, qui passe passer oui, il y et. Et mes a des choses qui passent. Tout le monde est là. Et ça, je vais vous dire dans tout le pays ya. Monsieur la police, Monsieur l'État, si nous parlons, mettez les bandits en haut. Moi-même, dans le nom de Jésus-Christ, je vais vous mettre en haut. Si les Américains ne veulent pas aider, si les Français ne veulent pas aider, si les Canadiens ne veulent pas aider, je te fait appel à ciel. Elle t'a aidé. Il t'a aidé. Il va Dieu toujours. Avec Jésus nous capables. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs.